J'ai vu quelque part que 85% des dépenses sont faites par les femmes. Alors c'est nous, les femmes, qui, en 2017, tenons encore les cordons de la bourse. Hein, L'alimentation, la santé, l'éducation des enfants, les loisirs, la maison, enfin tout ça, tout ça, tout ça, hein, c'est nous. Alors, euh, les 15% qui restent, messieurs, on peut savoir ce que vous en faites Non, non, non, non, non, non, ne nous dites pas que vous nous invitez au resto. Non, non, non, pourquoi Eh bien parce que nous partageons toujours l'addition. Bisous, bisous.